Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment réaliser une enceinte Bluetooth. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez c'est parti Donc pour fabriquer notre enceinte Bluetooth, nous aurons besoin d'un amplificateur audio, d'un récepteur Bluetooth, d'une batterie et d'une paire d'enceintes. Tous les liens des produits seront disponibles dans la description. Donc pour ma part, j'ai une carte amplificateur Bluetooth Swan Audio elle marche extrêmement bien. J'ai également une batterie 12 volts qui me permet de faire fonctionner la carte. Et au départ, j'avais récupéré des enceintes de voiture. À force de mettre le son beaucoup trop fort, celles-ci se sont déchirées. J'ai donc dû les changer par des enceintes MTX audio. Il vous suffit juste de visser chaque sortie au haut-parleur et brancher la carte à l'alimentation. Pour ma part, j'ai fabriqué une enceinte à partir de tubes en PVC ainsi que de manchons d'aération. J'ai collé le tout avec du pistolet à colle et j'ai fabriqué une trappe à l'arrière qui permet d'allumer ou d'éteindre rapidement et facilement l'enceinte. J'ai ajouté une couche de peinture également et je vais bientôt ajouter un tissu par-dessus pour faire les finitions. Vous pouvez désormais profiter d'une enceinte Bluetooth puissante et performante n'importe où et de plus celle ci est fabriquée par vous et ça c'est stylé et ben voilà c'est la fin de cette vidéo en tout cas si ça, elle t'a plu n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos allez salut